Ça coche sa branche sur le deck Elle va là-bas, j'ai un gros bander de check RS4, et puis sur terre la tête sur un mec Elle est belle ta tech, mais tu vas pas mourir avec Ils ont dit des choses sur moi, ouais c'est pas bien mais je m'en balec Ça fait les putains avec ses me me in my Faut qu'on soit nous deux si on s'entend pas papa papa, papa. J'en ai vu rejoindre les yeux à cause des papa papa, papa. Le soleil s'est couché, je pense à maman je pense à papa J'espère que ça parle pas mal quand on s'en va papa papa Faut qu'on soit nous deux si on...